Bonsoir à, à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé dans le cadre de l'Open Education Global. Je vous propose qu'on attende juste bon allez, une ou deux minutes encore pour que les personnes se, se connectent, puisqu'on on disait qu'on débutait à 20h. On va, on va partir pour 1h30 d'Aventure REL ensemble. Donc, donnons nous deux minutes pour nous installer, prenez votre breuvage préféré, le fauteuil que, que vous préférez également, et puis on va partir d'ici deux trois minutes. Colin, n'hésite pas si tu veux également prendre la parole. Si toutefois tu voulais faire un propos introductif au nom de l'université, tu n'hésite surtout pas. Sinon, je, je débuterai dans les deux, trois minutes. Ouais, J'essaye. Est-ce que est m'entends mieux maintenant Ce n'est pas ça. Hein Donc moi, je vous entends mieux. Donc, je crois Doskalab est bienvenue et je ne dis rien d'autre. Je laisse ceux qui ont des bonnes connexions euh, parler. Dac, bien reçu, Colin. Arnold, je me permets, il y a une question dans le cavardage de Kate Richardson. Y aura-t-il des sous-titres? Euh, écoute, j'ai activé les sous-titres, mais je ne sais pas comment ça s'organise ça dans le Zoom, dans l'organisation. Euh, mais c'est vrai qu'à la base, c'est une option qu'on peut activer, mais je ne la vois pas s'afficher en parallèle. Il y a Alan qui répond, je pense. On commence dans une minute. Donc, a priori, Alan a activé la, la transcription. Nous allons donc parler distinctement, avec une sémantique claire et simple, qui est toujours très aisée dans les conférences scientifiques et d'expertise, bien évidemment. On va faire le maximum pour cela, en tout cas. Merci, Alan, de nouveau. OK, allez, il est 8h05 chez nous, 14h05 ailleurs. Et, euh, et, et puis, euh, je vous propose pour le coup de débuter cette, euh, ce webinaire organisé dans le cadre de l'open education global. Et donc, euh, avec grand plaisir que de pouvoir vous accueillir dans le cadre de, cette, de ce webinaire 10, avec pour, euh, bah, pour thématique, pour le coup, REL inclusive et équitable, renforcement des capacités. Alors, je vais partager mon écran tout en souhaitant la, la bienvenue. À, à tout le monde. J'imagine que voilà, nous sommes pour le moment 18. Et puis bah, au fur et à mesure, peut-être que les personnes euh, voilà, nous rejoindront et, et prendront les présentations en cours. Euh, hop, là, je vais partager l'écran. Voilà. Normalement, vous devriez voir l'écran partagé, si tout se passe bien. Parfait. Hop là. Donc, encore une fois, bienvenue à, à toutes et à tous. Donc, euh, nous sommes ravis avec l'ensemble de l'équipe voilà, que je vais vous présenter et qui va, qui va se présenter au fur et à mesure de pouvoir euh, bah voilà, tout simplement discuter avec vous et pouvoir euh, bénéficier. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir euh, trois retours d'expérience euh, inspirantes et stimulantes sur lesquelles on va pouvoir discuter euh, ce soir. Euh, trois retours euh, d'expérience qui nous viennent euh, eh bien à la fois... Euh, de l'Université de Sherbrooke de Montréal, d'Ottawa et de l'Université catholique de Louvain, par intermédiaire de Marianne, Marie-Lou, Mélanie, Daniel, Yves et Christine, qui se présenteront tour à tour au fur et à mesure des, des interventions. Euh, donc c'est vraiment euh, un grand plaisir que de pouvoir euh, aujourd'hui euh, vous accueillir et discuter sur cette thématique qu'on a préparée euh, ensemble, qu'on a tissée, qu'on a maillée. Alors après un petit propos introductif de ma part, eh bien, euh, les interventions vont, vont se succéder. Comment ça va se passer bah, Tout simplement. Une fois que l'intervention, euh, l'exposé s'est déroulé, on aura 2-3 minutes pour poser des questions dites de compréhension à chaque fin d'exposé, ce qui fait que s'il si, euh, en est, eh bien, vous pouvez soit communiquer votre question euh, sur le chat à ce moment-là, euh, ou bien euh, la poser directement en activant votre micro. Le reste du temps, ben, maintenant, on a un peu l'habitude. Hein, on sait qu'on désactive son micro euh, pendant que les, les, les exposants euh, font leur intervention. Et puis, euh, comme ça, on... pas de bruit euh, sur la ligne, en l'occurrence. Donc, j'imagine que c'est bon. Je vais demander un petit signe comme quoi ils sont prêts à mes collaborateurs. J'imagine que oui. Parfait. Donc, on va, on va pouvoir y aller. Donc, un petit propos liminaire de ma part. Donc, Arnold Magdelen, je suis directeur du centre de développement de pédagogique de l'Université de Vente. Donc C'est avec plaisir que je vais engager la discussion autour des, des REL inclusives et équitables et le renforcement des, des capacités. Alors, pour pouvoir vous faciliter... Le tissage entre les différentes interventions, un petit propos introductif, qui commence par une question, finalement, quid de l'accès au savoir pour toutes et tous, afin de prendre des décisions et agir de façon éclairée en tant que citoyens et citoyennes, et en quoi les établissements d'enseignement supérieur se mettent en mouvement pour faciliter cela. Euh, ce soir, donc, on, a la part, on a vraiment la chance de pouvoir participer à ce webinaire avec trois retours d'expérience de l'autre côté du Grand Lac, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ou plus proche de nous, à Louvain. Euh, dans cette, euh, dans cette euh, perspective, je vous propose euh, de pouvoir mettre euh, voilà, euh, un maillage et tisser l'ensemble des interventions selon quatre niveaux d'intervention qui seront à prendre en considération dans les présentations à venir pour mailler donc une réflexion et des perspectives d'action autour de la thématique qui nous rassemble ce soir. Alors Quatre dimensions, une dimension intrapersonnelle, une dimension micro, une dimension méso et une dimension macro. La première, par rapport aux, aux trois interventions de ce soir, finalement, sur la dimension intra-personnelle, quels leviers vont favoriser l'acceptabilité sociale, a priori, des usages des ressources éducatives libres, des REL, pour les publics auteurs et bénéficiaires de ces ressources éducatives libres en question. Donc, il est vrai que les présentations nous proposons de réfléchir sur ce qui fait que nous utiliserons, pourquoi pas, les REL dans notre quotidien, quel intérêt, par exemple, de s'investir techniquement et socialement vers une conception universelle des apprentissages ou bien de l'accès Scientifiques par différentes formes de médiation et formats de médiatisation. Enfin, la dimension intrapersonnelle, finalement, les, les exposés nous permettent de nous interroger sur quelles représentations nous en faisons nous quand nous voulons manipuler les REL, nous voulons les, les concevoir et comment détecter les, les potentiels pratiques ou les futurs utilisateurs de ces ressources éducatives libres. Ça, c'est pour la dimension intrapersonnelle qui fait le lien avec la dimension plus micro au sein de notre organisation, au sein des équipes comment passer notamment dans les équipes de l'outil REL à l'instrument, c'est-à-dire en quoi les ressources éducatives participent de la transformation de pratiques scientifiques et pédagogiques existantes dans nos établissements, d'enseignement supérieur notamment, et en quoi les usages des REL contribuent à donner un nouveau sens dans son activité scientifique, pédagogique, voire d'expertise. Par exemple, nous aurons l'occasion de voir comment les communautés de pratiques peuvent participer d'une première expérience d'utilisation rassurante Voire engageante, ça c'est pour faire le lien avec la dimension plus holistique et la dimension plus méso. notamment ça a été, ce sera présenté, quel type, quel design de service dans nos établissements, voire design interservice, pour accompagner à l'expérimentation puis faciliter les scénages des usages des ressources éducatives libres, notamment dans nos établissements, et en quoi les usages des REL et l'installation d'un nouveau système technologique participent également de l'optimisation, l'interopérabilité de systèmes d'organisation existants au sein de nos établissements. Qui nous emmène finalement dans ces systèmes d'information organisationnelle ou décisionnelle vers la dimension plus macro et enfin, enfin quelle politique d'incitation et de reconnaissance pour les usages des REL quelle politique managériale à la création d'environnement scientifique et pédagogique dans nos formations et nos apprentissages pour qu'ils soient capacitants et inclusifs par les usages des ressources éducatives libres c'est donc ces quatre dimensions qui sont interrogées par par nos trois nos trois présentations ce soir donc afin de lier ces quatre dimensions les usages des, des REL contribuent ainsi à un alignement stratégique d'établissements d'enseignement supérieur en matière notamment d'éducation ouverte. Donc, En quoi les usages des REL participent à la cohésion et la convergence des équipes, des modèles économiques de formation, voire socio-économiques de formation, des effectifs, des ressources humaines également qui sont adossées, des technologies, voire des systèmes techniques et des systèmes d'information et des ressources au profit de la stratégie d'éducation ouverte de l'organisation. Finalement, un enjeu peut être également la prédiction, voire l'anticipation des conditions qui vont faciliter l'appropriation de ce nouveau système technologique mis à disposition des, des usagers et des bénéficiaires au sein des communautés académiques, voire citoyennes. Alors, pourquoi citoyens On a commencé à en, en discuter avec les, les exposants tout à l'heure, avec nos collaborateurs. Citoyens, car en quoi les usages des ressources éducatives libres par l'accès à la diffusion culturelle, scientifique et technique des contenus scientifiques et pédagogiques participent plus globalement d'une politique éducative inclusive et, et capacitante sur un territoire, donc hors les murs de nos universités, hors les murs de nos établissements d'enseignement supérieur. En effet, les usages des savoirs, alors que ce soit des savoirs expérientiels ou bien scientifiques, donc des données prometteuses ou des données provantes, facilement accessibles aux décideurs ou aux opérateurs, aux citoyens ne participent-ils pas d'une nouvelle forme de contribution sociétale À travers donc les trois présentations du webinaire, des principes et repères d'action vont vous être présentés dans le but, en tout cas, c'est l'intention de ce soir, de dépasser certains obstacles institutionnels, organisationnels, sociotechniques, voire cognitifs. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à la première intervention, à Marianne et Marie-Lou, sur une approche structurante, processus de création de RL en six étapes. Et avant toute chose, je vous propose d'amorcer euh, cette première présentation et le temps que Marie-Lou et Marianne se préparent et s'installent bien dans leur fauteuil à la lecture du résumé qui nous avait été proposé sur le site internet de l'EOG. Nous nous donnons une minute de lecture. C'est bon, Arnold? Je, on commence? Je prends ça pour un oui. Alors, c'est parti. Voilà, vous devriez voir mon écran en ce moment. Alors, ben, bonjour tout le monde, mon nom est Marianne Dubé, je suis coordonnatrice de la fabrique réelle, conseillère pédagogique à l'université de Sherbrooke. Ça me fait plaisir d'être ici pour vous partager très humblement où on en est rendu, nous, dans, dans le, notre... Notre structure, notre approche structurante pour la création de réel. Je permets à ma collègue Marie-Lou peut-être de se présenter. Oui, un beau bonjour à tout le monde. Merci, Marianne, pour l'intro. Marie-Lou Bourque, je suis bibliothécaire, membre de la Fabrique réelle, donc, et ça va me faire grand plaisir de vous partager ce fameux processus de création en six étapes. Alors, à toi, Marianne. Merci. Il faut savoir qu'on s'est beaucoup posé la question, qu'est-ce qu'on veut partager euh, comme retour d'expérience? On, on se considère vraiment, euh, à nos tout débuts, hein, des bébés ninjas, comme on pourrait dire. Euh, on s'est dit qu'au Québec, euh, c'est vraiment, est-ce qu'on peut qualifier que c'est en émergence les l'IREL? C'est peut-être en pré-émergence les réels. donc on est vraiment là au tout début, donc on vient très humblement. On s'est dit que le parcours de création qu'on qu est en train d'implémenter en ce moment au sein de l'équipe de la Fabrique, mais aussi dans nos universités affiliées, est probablement intéressant, peut-être va vous inspirer aussi à, euh, à, à stimuler en fait la collaboration inter professionnels dans le cas de création de ressources éducatives libres ici ou tout autre projet. Alors rapidement, euh, qu'est-ce qu'on a trois points à l'heure du jour? Bref présentation de la fabrique, comment on accompagne dans la création de REL et les premières leçons apprises. Euh, donc, Fabrique réelle, partenaire et objectif. La, la Fabrique réelle, c'est qui? Donc, on est trois universités euh, fondatrices. On parle de l'Université de Sherbrooke, celle de Montréal, celle de Laval. Donc, trois universités euh, à chaque qui sont peut-être à, situées à 150-180 km de distance. Euh, à terme, d'autres établissements universitaires et au niveau euh, collégial là, euh, vont être invités à se joindre à la fabrique. A euh, mentionner que la fabrique est un projet euh, qui est subventionné par euh, le, le Bureau de mise en œuvre du plan d'action du numérique du ministère de l'enseignement supérieur. Les grands objectifs poursuivis par la fabrique, bon, alors, c'est faire connaître les valeurs entourant le libre et la pédagogie ouverte mais avant tout, accompagner dans la création et l'utilisation de la diffusion des REL. Donc, notre grande mission, c'est vraiment accompagner dans la création des REL et aussi donc développer l'expertise du personnel pédagogique, CP pour conseiller pédagogique et BIB pour bibliothécaire, en soutien au personnel enseignant et aux personnes étudiantes dans euh, la recherche, l'adaptation, la création et l'utilisation de REL. Et finalement, euh, renforcer la collaboration inter-établissement. Euh, au niveau de, de, des acteurs en création de réel, dans nos équipes, vous allez le voir dans le parcours, Marie-Lou va, va vous le mentionner plus, en, plus précisément. Donc, Alors, on compte des bibliothécaires, euh, des bibliothécaires disciplinaires aussi, conseillers et conseillères pédagogiques, selon les différentes structures dans les établissements, on a soit dans un service central ou soit euh, délocalisé dans les facultés. On a les experts de contenu, donc là les porteurs de projets, les professeurs ou le, le personnel enseignant qui porte le projet de création de réel. Et une équipe de médiatisation euh, on n'a pas on n'est pas allé plus loin mais bien entendu là, on fait des, des, des périodes d'utilisateurs de, test avec les étudiants avec d'autres enseignants donc c'est plus large mais principalement là ce sont euh, les gens autour de la, de la création de réel pour le moment la manière dont on fonctionne c'est par sollicitation comme un appel à projet qu'on lance qu'on a lancé euh, en juin dernier là, au travers les, les universités du québec et un comité de sélection s'est arrêté sur huit projets donc en ce moment on accompagne la création de huit REL disciplinaires. Accompagnée dans la création de REL, la force du binôme. Marie-Lou. Alors, euh, merci Marianne. Donc, euh, je vais poursuivre un peu en vous expliquant euh, comment on fait l'accompagnement. Alors, on, on sait sûr que ça, au départ, on s'est questionné à... Euh, à quel parcours on va suivre, comment on va se structurer pour bien accompagner euh, ces professeurs, surtout là qui veulent développer des ressources éducatives libres. Alors, on, on s'est dit, comme euh, tout euh, bonne valeur euh, entourant les réels, partons de ce qui existe déjà, euh, ce qui est connu, ce qui est répandu. Donc, le modèle ADI, c'est un des modèles dont on s'est inspiré parce qu'il est simple d'utilisation, mais il a fallu l'adapter dans le fond à nos besoins euh, euh, liés plus à, à l'aspect de, du livre. Libre, donc, euh, la, la, la partie recherche d'informations et la partie des licences. Alors, euh, ce qui nous est amené à nous, nous créer ce, ce parcours, dans le fond, qui nous guide tout au long du, du, de la création euh, de Réel. On a la première étape, les besoins. Donc, euh, c'est là où on rencontre, euh, où tout toute l'équipe projet se rencontre avec bibliothécaire, conseillers pédagogique, euh, professeur et son équipe. Euh, et euh, donc, on essaie de déterminer les besoins de départ pour ensuite aller chercher les besoins de recherche. Autant la recherche euh, de réelles existantes, est-ce qu'on a besoin d'aller voir ce qui se fait déjà euh, pour nous guider dans ce qu'on veut produire? Et aussi pour la recherche de, de références bibliographiques qui vont accompagner euh, les contenus. Ensuite, il y a la partie euh, conception, où euh, on travaille avec euh, l'idée d'un sprint design, qu'on y va avec cette philosophie-là de sprint design, qui, euh, dans le fond, nous permet de partir euh, de ce qu'on veut pour ensuite euh, euh, très large et pour euh, s'en venir jusqu'à avoir une espèce de prototype, de schéma de, de notre aile euh, finale, pour euh, finalement aller à l'étape 4, qui est le développement, avec l'aide de l'équipe de médiatisation. Et euh, pour en finir avec les, écapes, les étapes 5 et 6, où il y a validation pour s'assurer que tout est conforme euh, et euh, diffusion, donc le choix du où on veut déposer la réelle, avec quelles métadonnées, etc., et s'assurer, bien sûr, euh, que euh, la licence qu'on a, on a décidée dès le départ, là, euh, elle est bien euh, mise et, euh, et qu'elle est bien attribuée. Donc, tout l'aspect des licences aussi est bien vérifié à la fin du, du parcours. Pour tous les détails de ce parcours-là, vous pouvez aller voir sur notre site Web. Dernièrement, on a réussi aussi à ajouter des points de vigilance. Alors, c'est des points importants. À, à, dans le fond, à, on, on les mentionne dès le départ euh, du processus à ne pas oublier là, durant tout le parcours. Euh, donc, c'est vraiment euh, des, des mentions, par exemple, là, pour ce qui est euh, des besoins. Euh, donc, l'aspect de l'irrévocabilité des permissions, donc s'assurer dès le départ, OK, on s'enligne vers cette licence pour la réelle. Alors, euh, c'est bon de le savoir dès le départ pour ensuite aller choisir euh, les images euh, qui vont correspondre là, avec cette licence là choisie, par exemple. Alors, euh, mais euh, c'est disponible sur notre site web là, pour, euh, pour plus de détails. Euh, ici, c'est un exemple d'un document. On est en train de le, de le produire. Là, donc, c'est tout chaud, ça sort du four. Euh, c'est un exemple de document d'accompagnement de l'étape 2 euh, de, de mon rôle de bibliothécaire. Donc, comment euh, s'assurer que les, euh, la recherche de règles existantes est bien euh, faite Donc, un espèce de, de, de, de plan de concept qui est établi euh, puis, on va chercher l'information autant, comme je le mentionnais, pour les règles existantes que les références bibliographiques, euh, s'assurer de bien compiler les sources pour, euh, au final, pouvoir poser la bibliographie et les, la citation des sources euh, correctement. Alors... Euh, et donc, grosso modo, c'est un peu... Euh, et ce genre de document-là, on en a pour chacune des étapes de notre parcours. Euh, on en a déjà déposé sur notre site Web et au fur et à mesure, on, on ajoutera au fur de no notre évolution euh, d'autres documents d'accompagnement. Donc, les premières leçons apprises, euh, défis stimulants, gains professionnels... Euh, effectivement, c'est très stimulant comme, comme projet. Euh, la, la collaboration efficace du binôme conseiller pédagogique, bibliothécaire, pour moi, ça, c'est la richesse de, de notre projet. Euh, on, c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire, en tout cas dans mon rôle de bibliothécaire, de travailler vraiment en collaboration, de proximité avec un conseiller pédagogique et de pouvoir euh, avoir euh, accéder à ses forces, ses connaissances et vice-versa, moi, pouvoir transmettre mes forces et connaissances euh, au conseiller pédagogique. Alors, euh, plus qu'on apprend à se connaître, plus qu'on apprend à échanger sur nos rôles, plus que notre euh, efficacité euh, est là dans l'accompagnement. Alors, euh, donc, euh, vraiment, euh, ça, ça se peaufine au fur et à mesure qu'on évolue dans le projet. Adaptabil Adaptation, flexibilité, vraiment, c'est que chacun des projets qu'on accompagne, les, les, les créateurs ne sont pas au même point, ils ne savent pas tout, euh, nécessairement euh, de, de, des règles. Alors, souvent, on a de la des mises à niveau sur les connaissances à faire, d'autres sont rendus très, très loin. Alors, on les prend où ils sont finalement pour les amener jusqu'à la fin du processus. Euh, Importance d'investir du temps. Alors, ça, c'était un combat pour nous. Là, très souvent, de bibliothécaires comme conseillers pédagogiques, on est surchargés déjà dans, dans nos tâches au quotidien. Alors, de, de, de trouver le temps là, et euh, d'investir dans les ressources humaines, euh, ça a été un, un, un point important dans le projet. Importance de la rencontre de démarrage d'un projet. On s'est rendu compte avec le temps que c'est important d'aller en amont, expliquer les, vraiment c'était quoi, c'est quoi les règles, de, de s'assurer que l'information de base est bien comprise. Alors, parce que, veux, veux pas, on en fait, euh, les créateurs de règles, ça devient ensuite nos, euh, euh, nos ambassadeurs euh, dans leurs facultés et départements respectifs. Alors, euh, donc, on, on mise sur l'importance de, de donner l'information de départ euh, dès cette rencontre de démarrage-là. Ensuite, euh, la recherche de règles existantes, on voit que ce n'est pas dans, ancré dans les habitudes encore des, des, des professeurs, euh, des créateurs. Alors, très souvent, ils ont le désir de créer zéro. Alors, euh, c'est d'essayer de, de, de leur faire voir. Non, c'est encore mieux de partir de ce qui existe déjà pour aller encore plus loin. C'est comme ça qu'on peut grimper et évoluer euh, en, en partage justement de la connaissance existante. Euh, et finalement, pour le choix des licences, c'est toujours cette, euh, cette idée-là d'apporter une information juste euh, pour faire le poids avec les peurs et les mythes entourant les licences, donc pour s'assurer que les choix sont faits euh, consciemment. Alors, euh, et euh, qu y, qu y, que ce soit des bons choix et non sur des choix de peur. Alors, euh, ensuite... Euh, euh, donc, notre travail est en continu. Euh, comme le disait Marianne, on est, on est des bébés ninjas de l'accompagnement de REL euh, et euh, on veut s'améliorer toujours. Et, euh, et c'est sûr que vos commentaires, questions seront là aussi pour nous enrichir. Euh, des partages, nous, on, on a cet objectif-là, on croit beaucoup en cette, euh, cet échange-là au niveau euh, euh, de, de, justement, s'apprendre l'un et l'autre, euh, ça va avec le mouvement des REL pour nous. Alors, euh, et ce qu'il nous reste à faire, c'est développer d'autres outils, renforcer notre collaboration euh, de notre binôme, notre duo, bibliothécaire, conseiller pédagogique, offrir davantage de formation bibliothécaire bibliothécaires, disciplinaires, conseillers pédagogiques, évaluer la pertinence de lier le parcours avec euh, nos référentiels, autant les conseillers pédagogiques que les bibliothécaires. On travaille déjà avec euh, des, réfé des référentiels, euh, autant sur le numérique, la pédagogie, l'informationnel, les compétences informationnelles, etc. Donc, on voudrait éventuellement faire un meilleur maillage entre ces référentiels-là et notre, euh, notre parcours euh, euh, d'accompagnement. Alors, voilà, je vois que le temps passe. Je pense que je, ça fait pas mal le tour, euh, en bref, bref, de, de ce qu'on fait comme, euh, comme processus d'accompagnement. Euh, je vous invite à aller voir notre site web. Euh, euh, Peut-être que je peux vous le partager dans le clavard. -clavard. Alexandre l'a déjà partagé, en fait, déjà... via le chat euh, tout Super. de suite. Super, webinaire. Génial. Merci, si tu peux juste me permettre un, un, un léger ajout pour terminer. Euh, effectivement, comme Marie-Lou l'a mentionné, c'est un travail en continu. Mais en fait, notre stratégie aussi de, de travailler en binôme et de former nos collègues aussi dans les facultés et les établissements, ce qui fait que la fabrique REL ne veut pas avoir le monopole de création des REL. Au contraire, on veut créer là, des power teams, des, vraiment des équipes solides à l'intérieur des établissements pour que ça devienne un réflexe. On Exactement. veut que ça... De, en fait, par défaut les gens vont créer des règles et il faudra falloir qu'ils décochent la case quand ce ne sera pas une règle et que ça va être une ressource propriétaire. Donc, c'est un peu l'optique dans laquelle on, on aimerait là, continuer à avancer à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Lou et, et Marianne. Euh, voilà. Pour le coup, euh, est-ce qu'il y a des, on va prendre tout de suite, je ne vais pas m'étaler, des questions de compréhension sur ce qui a été proposé par euh, Marie-Lou. Et Marianne, n'hésitez pas à, soit à la poser dans le chat, soit à directement ouvrir votre micro si vous avez une connexion stable pour poser la question à nos deux intervenantes. Question de compréhension. Oui, puis je suis désolée, moi je n'ai pas suivi le clavardage durant la discussion, je ne voulais pas euh, rien... Euh, non, non, non, c'est normal. Donc là, je, je, je m'en charge. Mon ouais. <rire> je m'en charge. C'est vrai que, pour le coup, donc par rapport aux quatre dimensions, on est allé là sur la dimension très micro, voire de design inter-service avec la dimension holistique et système à l'intérieur de, de vos établissements. C'est pour le coup, c'est très illustrateur de cette nouvelle mouvance, en fait de la capacité à ce que, d'un côté, des équipes de soutien ou d'appui à la pédagogie et des équipes qui travaillent l'information et la communication par les métiers de la documentation et des bibliothèques s'allient voilà, pour créer une réponse Finalement, euh, en matière d'accessibilité de, euh, des ressources scientifiques et, et pédagogiques au sein de nos établissements, c'est euh, très illustrant. Surtout, ça, ça va donner également, euh, ça fait la transition avec euh, l'équipe euh, l'intervention de Mélanie et Daniel. Euh, c'est aussi un, un des objets qu'ils qui traitent, euh, la capacité à pouvoir justement euh, impulser, voire essaimer. Ils vont nous donner quelques illustrations à, à ce niveau-là euh, de ce qu'ils ont pu mettre en place déjà euh, au sein de l'Université d'Ottawa. S'il n'y a pas d'autres questions de compréhension, encore merci, Marianne et Marie-Lou. Si vous en avez plus tard, n'hésitez pas à l'écrire, voilà, quitte à la faire ressurgir tout à l'heure dans le clavardage, si, si nécessaire. Je reprends la main donc, sur l'écran partagé. On vient d'évoquer les, les questions donc, de compréhension. Vous voyez bien mon écran, là Oui, c'est bon Ok. Merci. Parfait. Donc On va, on va passer à, à la deuxième intervention avec Mélanie et Daniel, établir un environnement favorable au REL dans une université canadienne bilingue. Et voilà, on a commencé à ritualiser, ce qui fait que je vais vous proposer pour amorcer le résumé et la petite minute. Et pendant que vous lisez le résumé, euh, j'ai mis le lien à nos diapos dans le clavardage parce qu'il va y avoir plusieurs liens. Si vous voulez cliquer euh, au fur et à mesure euh, de votre côté pour aller voir de quoi on parle, vous allez pouvoir le faire. Eh C'est parfait, Mélanie. Je te propose de garder la main. Parfait. Donc, merci beaucoup. Euh, je vais partager euh, notre présentation. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Mélanie Brunet, je suis la bibliothécaire des droits d'auteur à l'Université d'Ottawa et je vais laisser Daniel se présenter et commencer la présentation. Merci Mélanie. Merci à tous d'être présents. Euh, J'ai bien apprécié la présentation précédente, très intéressante, de mes collègues du Québec. Euh, je suis Daniel Godon, je suis bibliothécaire universitaire associé à, à la bibliothèque de l'Université d'Ottawa. Donc, euh, je suis responsable de la division. Euh, qu'on appelle érudition ouverte et initiative numérique. Et dans notre mandat, cela inclut, entre autres, le développement de, de toute initiative euh, concernant l'éducation ouverte et, et ça inclut, évidemment, le développement des ressources euh, éducatives libres euh, à l'Université d'Ottawa. Donc, euh, rapidement, là, euh, je peux présenter le, le contexte de notre université. Il est de mise au Canada maintenant de faire une petite phrase là, reconnaissant le... Les peuples autochtones, donc on, on, on mentionne souvent là, que l'université fondée en 1848 est située sur les terres ancestrales non cédées du peuple algonquin, donc au cœur de la capitale du Canada, qui est Ottawa. C'est la plus grande université euh, bilingue au monde, en fait. Euh, puis l'Université d'Ottawa, c'est une université de recherche publique qui offre environ 550 programmes de premier cycle, de maîtrise de doctorat. On offre des cours, des ressources, des services en anglais et en français. En, en français. Toutefois, ce n'est pas une euh, université qui est à, à, euh, égale au niveau du français et de l'anglais. Il, il y a un petit euh, décalage. Euh, on a 42 000 étudiants environ à l'université. Donc, c'est une université de, de bonne taille au Canada. Euh, donc, vous voyez ici euh, 70 étudiants en anglais, 30 euh, euh, en français. C'est quand même un défi pour nous euh, à l'université ici. On a un mandat officiellement bilingue et... Euh, Bon, qui a un mandat aussi de promouvoir et soutenir la langue française et la culture francophone au niveau provincial, national et international. Donc, Dans la mesure du possible, l'université est tenue d'offrir des services et des ressources dans les deux langues. Cependant, euh, comme sûrement la plupart d'entre vous le savez, les ressources d'enseignement et de recherche en français comme les manuels et les bases de données sont souvent plus difficiles à trouver et plus coûteuses dans certaines disciplines et, et même des fois, ça n'existe pas. Euh, à cet Donc depuis euh, janvier 2018, la bibliothèque de l'Université d'Ottawa a suivi les dépenses et les coûts associés aux manuels scolaires. Vous les voyez ici présentés par un grand, euh, grand regroupement disciplinaire. Et euh, avant la pandémie, la bibliothèque tenait des campagnes qu'on appelait misère des manuels, donc en anglais textbook broke, euh, pour attirer l'attention sur les coûts et l'impact sur les étudiants. En effet, notre intérêt pour les REL est vraiment, vraiment la question de, de, de l'abordabilité, si je pourrais dire. Donc, notre campagne a lieu euh, la troisième semaine de janvier et de septembre. Donc, on fait des affiches dans les, nos cinq euh, points de service, nos cinq bibliothèques. Et, euh, bon, les résultats sont organisés ici, si vous voyez, par, par faculté. Et le focus, c'est vraiment de, de, de savoir ce que les, les étudiants disent avoir dépensé en matériel de cours. Donc, euh, en 2019-2020, la moyenne globale était d'un peu plus de 630 dollars par année, langue d'enseignement confondue, donc anglais et français. On peut constater aussi que c'est la, la, la, la grande catégorie disciplinaire du droit qui mène dans ces euh, résultats-là, avec une moyenne de dépenses déclarées de presque 1 000 dollars par année par étudiant. Euh, Ici, euh, bon, vous avez les coûts moyens, euh, les coûts des manuels à l'Université d'Ottawa, les programmes de premier cycle. Euh, vous allez remarquer qu'il y a une, une différence importante entre ce que les étudiants euh, déclarent avoir dépassé le coût réel des manuels requis. Dépendamment de où est-ce que nous prenons nos données, nous, on les prend euh, euh, sur la boutique Campus, donc qui est, qui est un endroit où est-ce que les étudiants s'approvisionnent, et aussi auprès de libraires, euh, librairies locales qui sont utilisées par les professeurs. Euh, donc, les dépenses attendues sont beaucoup plus élevées en, en droit et on, on parle aussi euh, du programme de common law qui est en anglais, parce qu'à l'Université d'Ottawa, on offre deux programmes de droit, un francophone et un anglophone. Donc, il y a le droit civil en français et le common law en anglais. Donc, on parle de plus de 2000 par année durant la même période. Alors que le programme de droit civil, on parle de presque 700 Il est clair que les étudiants n'achètent pas tout ce qui est demandé, ce qui est requis. Euh, ils trouvent d'autres façons d'accéder au matériel. Euh, parfois, bon, on va l'avouer, peut-être de façon un peu douteuse, euh, ou tout simplement les étudiants s'en passent, qui risquent des fois de, de, de mettre en péril peut-être la réussite euh, dans leur programme. Euh, dans les programmes examinés, il semble que étudier en anglais soit plus dispendieux qu'en français, mais ça, ce serait une simplification euh, de la situation. Le marché des manuels scolaires en français au Canada est beaucoup plus petit, même au Québec le marché anglophone. Euh, les nouvelles éditions sont moins fréquentes. Euh, les professeurs de l'université qui enseignent des cours en français doivent se tourner euh, vers d'autres options comme des notes de cours polycopiées, la réserve de cours numériques de la bibliothèque et un système de gestion des apprentissages là, pour rassembler diverses ressources au lieu d'assigner un manuel Bien, qui souvent n'existe pas en français. Donc, euh, nous savons aussi qu'une partie de ces ressources assignées, même si les étudiants dans les cours en français n'ont pas à payer de frais supplémentaires, sont en anglais. Donc, même dans les cours en français, les ressources en anglais sont utilisées. Donc, euh, ça, c'est juste deux euh, extraits du plan stratégique de l'université. Euh, L'Université d'Ottawa euh, s'est fortement engagée à promouvoir et à favoriser euh, le développement des ressources éducatives libres. Donc, c'est clairement énoncé dans le plan stratégique de l'université, promouvoir et recompenser la création des ressources éducatives euh, didactiques et abordables, pardon, et développer des ressources éducatives libres en français. Donc, c'est clair, et nous, on, la bibliothèque, le plan stratégique de la bibliothèque s'aligne aussi sur ces orientations-là. Euh, donc, l'appui que l'université a apporté au REL s'insère très bien dans le contexte de deux initiatives déjà en place à l'Université d'Ottawa. La première, c'est le programme de libre accès qui existe depuis 2009, qui est en grande partie géré, offert par la bibliothèque. Là. Euh, donc, on parle du dépôt institutionnel, le dépôt numérique institutionnel de l'université qui s'appelle Recherche-UO. On offre aussi une aide financière pour, la, pour les publications en libre accès dans les revues scientifiques. On apporte un soutien financier au PRICE de l'Université d'Ottawa, sa collection de monographies en libre accès. On gère une plateforme d'hébergement de revues en libre accès et on décerne le prix du savoir en libre accès pour reconnaître les membres du corps professoral et le personnel enseignant qui se sont engagés à rendre la publication matérielle, données de recherche disponibles. La deuxième initiative, c'est l'initiative d'apprentissage hybride d'un autre service qui n'est pas celui de la bibliothèque, qu'on appelle le service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage. D'abord exploré en 2013, il visait à combiner les meilleurs éléments de l'enseignement en ligne en personne avec l'objectif de convertir 20 de l'offre de cours en format hybride par le biais de soutien financier et de formation. Cette initiative a grandement facilité la tâche au début de la pandémie pour les membres du corps professoral et des programmes qui y avaient déjà participé. Et avec la pandémie, l'université a lancé son initiative de collaboration pour des projets en ligne avec une autre université d'Ottawa, qui est une université anglophone, euh, qui s'appelle l'Université Carlton, et pour financer la création de plus de 60 cours en ligne hybrides, ou hybrides qui, euh, à être enseignés dans les deux universités et dont le matériel sera partagé sous une licence Creative Commons. Donc, à la fin 2019, un groupe de travail a été créé à la bibliothèque, parrainé par la bibliothécaire en chef de l'Université d'Ottawa, par le vice provost aux affaires académiques et le vice-recteur associé aux affaires étudiantes. Euh, le groupe de travail avait des représentants de la bibliothèque, euh, des professeurs, des étudiants euh, et euh, du service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage. Donc, le mandat, vous le voyez ici le faire mieux connaître le contenu du cours abordable et en, en promouvoir l'utilisation explorer différentes stratégies visant à établir un environnement universitaire qui favorise et récompense l'adoption de du groupe de travail sont vraiment le, je dirais, le plat le, le principal de, de, de notre programme, de nos initiatives présentement. Et puis, bien, je vais, euh, il est disponible sur notre dépôt institutionnel. En fait, euh, euh, vous avez le lien ici, ici là, vous avez un lien permanent ici qui vous donne le, le lien vers notre rapport euh, qui contient les recommandations du groupe de travail. Donc, et ma collègue Mélanie ici va vous présenter plus en détail euh, ses recommandations et elle, est en fait, elle a en fait le mandat de travailler à les mettre en œuvre maintenant avec, euh, avec le mandat qu'elle a à l'Université de Taure. Donc, je laisse la parole à Mélanie. Merci. Merci, Daniel. Donc, le rapport du groupe de travail euh, présente quatre catégories de recommandations. La première catégorie Porte sur faire connaître les ressources éducatives libres et l'éducation ouverte. Et parmi les stratégies recommandées, euh, on parle de formation et d'ateliers. Donc, euh, par exemple, en collaboration avec le service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage de l'université, mettre sur pied des formations euh, sur l'éducation ouverte, mais aussi soutenir des programmes Personnalisés euh, pour différentes, euh, différents groupes qui sont intéressés euh, euh, à l'université. Donc, euh, par exemple, les nouveaux membres du corps professoral qui euh, ont toujours une, une, une orientation euh, au début de, de, leur, de leur emploi, euh, le personnel enseignant en général, euh, les auxiliaires à la recherche et à l'enseignement qui aident les professeurs, euh, mais aussi les étudiants et les étudiantes euh, de deuxième et troisième cycle. Euh, qui se préparent possiblement à enseigner euh, ou qui enseignent déjà, et bien entendu les bibliothécaires. Euh, à cette formation-là, on pourrait peut-être aussi ajouter un, un certificat de formation sur l'éducation ouverte. Euh, une autre recommandation, c'est d'avoir euh, une campagne de sensibilisation, une campagne promotionnelle. Donc, euh, une chose qui était été recommandée, c'est de donner un, un coup d'envoi dans toutes les facultés et les départements euh, d'une campagne promotionnelle qui va mettre de l'avant euh, les avantages des ressources éducatives libres et l'utilisation de contenus de cours libres et abordables. Et enfin, euh, aussi la création d'une communauté de pratique. Donc euh, l'idée est de continuer à avoir des réunions, euh, réunions de façon régulière pour favoriser, euh, continuer à favoriser l'échange, l'apprentissage et l'utilisation la, et la création de ressources éducatives libres. La deuxième catégorie de, de recommandations, c'était d'encourager l'utilisation de ressources éducatives libres existantes. Donc, parmi les stratégies recommandées, on parle de découverte et de visibilité, donc euh, par exemple, examiner les plateformes d'hébergement de ressources éducatives libres euh, créées euh, à l'Université d'Ottawa, puis les options pour les rendre plus visibles et plus faciles à découvrir, et une fois qu'on a choisi quelle plateforme on veut utiliser, d'investir dans l'entretien de, de cette plateforme. Euh, aussi, on, on euh, recommande la traduction et l'adaptation de ressources éducatives libres qui existent déjà vers le français euh, et pour répondre vraiment aux lacunes en français, surtout en contexte canadien. Euh, on a aussi parlé de la mise à jour et l'entretien en général, de pas juste des plateformes, mais des ressources comme telles. Parce que, euh, Et c'est important de financer cette étape-là aussi parce que on, des fois, on oublie que on peut créer quelque chose, mais il faut que ça soit maintenu. Et euh, ça vient avec des coûts. Donc, euh, d'investir dans la mise à jour de ressources éducatives libres euh, qui sont créées à l'Université d'Ottawa, parce que même si les, les ressources sont gratuites comme telles, il y a des coûts qui sont associés à l'entretien, comme vérification périodique des droits d'auteur, les liens web, euh, l'achat de plateformes d'hébergement, la mise à jour de la technologie, puis des, des versions de, de la ressource aussi. Et euh, enfin, pour cette catégorie-là, on parle aussi d'aide et formation ponctuelle, spécialement dans le cadre d'attribution de, euh, de subventions, euh, un peu comme euh, la, on parlait de la fabrique tantôt, euh, de pouvoir euh, accompagner jusqu'à un certain point ceux qui, les projets qui ont été choisis, euh, donc pas juste fournir des, les moyens financiers, mais aussi les moyens techniques et les, les connaissances euh, pour le faire. La troisième catégorie de recommandations, c'est de, de favoriser la création de nouvelles ressources éducatives libres. Donc euh, ici, on parle de développer et de soutenir, euh, de développer une expertise et de soutenir l'utilisation de Pressbooks et du studio H5P, donc des plateformes et des applications qui sont souvent utilisées pour la création de ressources éducatives libres. Euh, on parle de subventions pour des ressources éducatives libres bilingues ou en français. Euh, et euh, aussi, on parle de, euh, de mieux euh, définir un processus d'adoption et de création, un peu comme la Fabrique REL le, le suggère. Et euh, on parle aussi de reconnaissance et d'incitatif. Donc, c'est important de souligner le travail des membres du, du corps enseignant qui utilisent des ressources éducatives libres dans leurs cours, mais aussi ceux qui les créent. Euh, et aussi d'examiner les possibilités d'offrir aux professeurs des incitatifs permanents sous forme de, euh, de, de, de que ce soit reconnu euh, dans le processus de permanence et de promotion euh, et que, aussi qu'il y ait des euh, libérations de charges de cours pour justement aider les professeurs à créer leurs ressources éducatives libres, parfois, les, la, le soutien financier n'est pas assez quand on n'a pas le temps de, de de, à investir non plus. Et une autre recommandation, c'était la création de nouveaux postes. Donc, que ce soit des postes à la bibliothèque, des postes avec le, le service d'appui euh, à l'enseignement et, euh, euh, et à l'apprentissage et à l'enseignement, euh, euh, donc des concepteurs euh, pédagogiques, des bibliothécaires, de, de, donc, euh, on a, ça a été recommandé de créer de nouveaux postes à cet effet. Et enfin, la quatrième catégorie, c'est d'encourager l'utilisation d'autres alternatives abordables. Euh, parce que le groupe de travail n'était pas juste au sujet des ressources éducatives libres, mais aussi d'autres euh, options abordables. Donc, euh, une chose, c'est de continuer à promouvoir le, le service de réserve de cours de la bibliothèque et d'augmenter son utilisation euh, à chaque année. Euh, aussi, d'explorer de, euh, l'identification de cours sans coûts supplémentaires dans l'horaire euh, de l'université, ce qui permet aux étudiants de savoir d'avance ce qui est... Euh, que dans le fond, ce qu'ils ont à payer, ça va être leur, leur, frais, de, leur de frais de scolarité, euh, mais qu'au-dessus de ça, il n'y aurait peut-être pas 1000 de dépenses à faire en termes de cours, euh, de, de, de manuels de cours. Donc, euh, on c'était recommandé d'explorer ça et aussi euh, un engagement volontaire de la part des professeurs qui, par exemple, euh, euh, vraiment, qui, qui, qui s'engagent publiquement à, euh, à rendre leurs cours plus abordables. Euh, donc, ça peut vouloir dire des ressources éducatives libres, mais aussi ce qui existe déjà à la bibliothèque, parce que peut-être que vous avez aussi eu cette expérience-là, mais quand, par exemple, moi, je regarde les, euh, les notes de cours polycopiées qui sont vendues aux étudiants, la plus, le contenu en grande partie vient déjà des ressources de la bibliothèque. Donc, euh, vraiment, les étudiants auraient déjà accès sans devoir payer plus. Donc, ça m'amène à la dernière partie de la présentation, qui est au sujet des projets qui sont dirigés ou soutenus par la bibliothèque. Donc, euh, qui vient le fond répondre à certaines de ces recommandations. Donc, euh, on a déjà une subvention pour les ressources éducatives libres à la bibliothèque. Euh, donc, ça a été lancé durant le mandat du groupe de travail. Puis, euh, depuis 2020, on a attribué 35 000 au total pour sept projets. Puis, euh, la dernière année, euh, on a vraiment mis l'accent sur les ressources éducatives libres en français. Donc, euh, l'exemple de Translating for Canada, euh, ça, c'est, c'était notre premier concours. Euh, la, la euh, elle existe en anglais seulement présentement, mais la version en français, en fait, la professeure qui s'en occupe m'a envoyé un courriel hier pour me dire que ça avançait très bien et qu'elle aurait sa version euh, en français euh, pour euh, le trimestre de l'hiver. Euh, donc, c'est un manuel qui présente des concepts de traduction euh, de, et de localisation les, des banques de termes, euh, des outils de comparaison, des variétés linguistiques, euh, des outils de traduction automatique et des portails linguistiques. Euh, un autre exemple, c'est euh, l'introduction à l'analyse juridique, qui est une série de balados qui est en développement pour initier les étudiants de premier cycle du programme de Common Law en français, euh, le programme de common law français est, est enseigné seulement à deux universités au Canada, à l'Université d'Ottawa et à l'Université de Moncton. Euh, donc, c'est pour les introduire à euh, l'analyse juridique. Et enfin, l'autre exemple, c'est la traduction de Vector Spaces First. Vector Spaces First, en fait, c'est un manuel gratuit déjà qui a été rédigé par trois professeurs à l'Université d'Ottawa, puis qui est utilisé dans la version anglaise du cours euh, Introduction euh, à l'algèbre linéaire depuis 2000, euh, 2015 pendant que les étudiants dans la version française du cours doivent euh, acheter un manuel de 120 Donc, euh, ça a été vu comme étant une opportunité importante de pouvoir euh, égaliser les chances en traduisant euh, ce manuel. Euh, une autre chose, un autre développement, il y a le guide des ressources éducatives libres par discipline, donc euh, c'est nouveau, ça a été lancé en, en, en juin passé, c'est la première version, c'est une liste en développement de ressources éducatives libres suggérées pour les cours à l'Université d'Ottawa, donc euh, c'est vraiment pour aider les professeurs à se familiariser avec l'idée qu'il y a peut-être une ressource éducative libre pour leur cours, ça les force pas à l'utiliser, mais on espère que ça va les encourager euh, à au moins réfléchir en ce sens-là. Euh, la deuxième version est en préparation pour juin de l'année prochaine. Euh, et bien entendu, notre but pour la prochaine version, c'est de vraiment essayer d'avoir euh, plus de contenu en français parce que ça a été vraiment un, un des défis importants de créer une version en français et en anglais du guide. Euh, donc, on va essayer dans la mesure du possible à rectifier la, la situation. Oups! J'ai cliqué au mauvais endroit euh, la fameuse communauté de pratique que j'ai mentionnée tantôt donc euh, pour justement s'assurer que euh, qu'il y ait euh, une, euh, un, un suivi que les on continue de se rencontrer régulièrement pour parler de ressources éducatives libres on a établi une communauté de pratique sur les ressources éducatives libres euh, ça fait partie de d'autres projets qui tombent sous euh, ambition numérique à l'université donc il y a d'autres communautés de pratique qui tombe là-dessus. Là euh, la première rencontre s'en vient dans quelques semaines, le 20 octobre. C'est ouvert à tous à l'Université d'Ottawa. C'est pour partager des, les expériences, poser des questions, guider, euh, puis alimenter les activités et le soutien des ressources éducatives libres à l'Université. Et on espère que ça va être une bonne. Euh, Façon aussi de faire du réseautage et de la promotion. Et présentement, on a plusieurs professeurs et étudiants qui ont démontré un intérêt et il y a les, la représentation de la bibliothèque et du euh, service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage. Euh, il y a le soutien réel de la bibliothèque, donc c'est-à-dire euh, l'idée, c'est surtout que depuis le début de la pandémie, euh, on, on offre du soutien en termes de droits d'auteur et des licences, euh, d'hébergement, de dépôt et de catalogage de ressources éducatives libres. On aide à trouver des ressources éducatives libres. Euh, on donne accès et ainsi qu'un soutien pour Pressbooks et H5P. Et on offre déjà des formations et des ateliers, par exemple sur les REL en particulier, Pressbooks, le studio h 5 p et aussi le droit d'auteur et les licences dans le contexte des ressources éducatives libres. Et enfin, euh, ce qui m'a amené à parler d'un nouveau poste, qui est celui de bibliothécaire de l'éducation ouverte, euh, gros coupe c'est moi qui euh, <rire> c'est moi qui ferai prendre la relève, euh, ça commence euh, Vendredi, euh, C'est une nomination de 12 mois, mais vraiment l'idée est d'investir à plus long terme, mais on va commencer avec 12 mois. L'idée vraiment derrière ça, c'est de formaliser l'offre de services euh, en collaboration avec les autres unités sur le campus, continuer à faire les formations et les ateliers, euh, la promotion puis la sensibilisation auprès de divers groupes euh, et aussi d'élaborer un cadre pour soutenir la production de manuels libres. Et enfin, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais... Euh, euh, si on n'a pas le temps de passer en détail, ce n'est pas grave, mais je voulais au moins prendre la chance de euh, vous donner des exemples de ressources éducatives libres à l'Université Allez, de un exemple, Mélanie, pour laisser de la place également à nos collègues de Louvain. C'est ça. Après. Exactement. <rire> euh, non, mais ben, c'est ça. Je, vous pouvez aller cliquer sur les liens de la présentation que j'ai euh, partagée et vous allez avoir accès. Et ça nous amène à nos interrogations, ce euh, que vous pouvez... Euh, dont on peut parler à la fin, euh, pourquoi il y a peu de ressources éducatives libres en français, une question d'équité, surtout dans un contexte bilingue, euh, est-ce qu'il y a des risques, que ça coûte plus cher d'étudier en français et tout ce qui a rapport avec traduire, mais aussi localiser, la, que traduire, c'est peut-être pas assez. Donc, euh, ça termine notre présentation. Merci beaucoup et je vais laisser la parole euh, à ceux qui ont peut-être des questions de compréhension. Merci beaucoup. Euh Mélanie et Daniel, euh, alors je propose qu'on qu coupe le partage d'écran, Mélanie, si tu veux bien, et puis euh, on remettra, euh, bien évidemment, s'il faut, les, les questions de fin au moment de, de la discussion finale, je dirais tout à l'heure, avec grand plaisir. Y a-t-il, avant de passer la parole à Yves et Christine, y a-t-il une question de compréhension C'est le moment, sinon, comme je l'évoquais tout à l'heure, vous pouvez l'écrire et la ref ressortir au moment de, du dialogue qui va suivre Les interventions sont tellement limpides et claires qu'elles stimulent l'espace le, voilà, de discussion. Donc euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à, à partager. C'est très dense, très riche, très stimulant et inspirant. Et euh, c'est vrai que la présentation, euh, Mélanie et Daniel, que vous nous faites, qui, qui vraiment euh, euh, donne également une, voilà, une transition pour euh, l'intervention de Yves et, et, et Christine, qui, qui va suivre, notamment sur toute cette dimension. Je trouve vraiment très intéressante, surtout de l Alors, ce qu'on appelle le mécanisme d'institutionnalisation. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un service qui, qui est institué. On voit bien qu'il y a un programme stratégique qui se met en place. Mais on voit aussi comment ça, ça se réinjecte pour devenir euh, instituant. C'est-à-dire que ça vient transformer des pratiques, ça vient inciter, ça vient, euh, ça vient stimuler également euh, des organisations, quitte à, pourquoi pas, à créer de nouvelles fonctions, de nouvelles professions, euh, ce qui était l'illustration euh, Final notamment, euh, tout de suite, que Mélanie, tu viens de nous évoquer avec, euh, avec Daniel. Donc, merci encore à vous deux. Je vais prendre la main pour euh, la, la troisième intervention d'Yves et hop là, Christine, que vous devriez voir normalement sur l'écran. Stratégie Open Education et Open Science à l'UC Louvain. En l'occurrence, petite routine, résumé. Et dans une minute, je passe la main à Christine et Yves. Allez, je passe Merci. la main. Yves et Christine, c'est à vous. Merci. Je partage mon écran avec vous. Voilà qui est fait. Voilà, je me présente. Moi, je suis donc Yves Deville. Je suis euh, professeur à l'école polytechnique de Louvain, l'université de Calvique de Louvain, et je suis le responsable auprès des autorités pour la stratégie numérique de l'université et pour euh, sa mise en œuvre. Et Christine qui va faire cet exposé avec moi. Christine Eh bien, comme vous l'avez vu dans les slides de présentation, je suis le chef de projet de l'Université numérique et je travaille aux côtés de Yves au déploiement de l'Open Education et l'Open Science à l'Oualanane. Nous allons essayer d'être rapides et, et, et efficaces. Et donc, on va essayer de, de, de, de discuter ici non seulement des stratégies, mais aussi des effets des, des, des, des stratégies à l'Université. Euh, on va décrire euh, deux stratégies, la stratégie euh, de 2015 à 2020 et puis ensuite la, la deuxième phase. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quelles sont les opportunités, quels sont les obstacles pour une stratégie open éducation et open science dans, dans une université. Voilà. Alors, peut-être que nous allons euh, débuter par un petit exercice interactif pour, euh, pour un peu nous, nous, nous réveiller et être actif. Alors, Christine va déposer dans le Ah euh, Pardon, je euh, un lien vers euh, une question, une question Wooclap qui est un, un outil interactif. Et vous avez, on vous demande de répondre à, à une, une question. Euh, la première question, c'est votre institution, met-elle met en œuvre un plan stratégique numérique C'est oui, non, euh, je ne sais pas. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, faire un nouveau partage et je vais... changer mon partage d'écran. Et pour ça, je dois arrêter le partage. Voilà, et refaire un nouveau partage sur les résultats. Voilà qui est fait et vous avez les résultats ici. On voit donc ici qu'il y a quand même euh, pas mal de participants pour lesquels il y a un plan en stratégie numérique dans, dans, dans l'institution. C'est pas mal. C'est exposé on avait fait ce test il y a un an ou deux et euh, les résultats étaient beaucoup moins bons. Alors, deuxième question c'est. S'il y a une stratégie numérique dans, dans votre établissement, quels sont les thèmes que vous souhaiteriez voir intégrer dans cette euh, stratégie Évidemment, on, nous, sommes, nous sommes dans une conférence ici sur euh, Open Education, mais euh, plus concrètement, est-ce que ça doit se limiter à, à Open Education, aux ressources éducatives libres ou pas Je mets directement les, les, les résultats. Voilà, accessibilité, sobriété, donc c'est pas mal, Donc c'est tout l'aspect lié, j'imagine, à euh, l'aspect Green IT et autres, transparence, accessibilité, éco-responsabilité. Voilà. Donc, on voit que ceci va bien au-delà de, de simplement de, de open education et de ressources euh, éducationnelles libres. Voilà, intéressant. Voilà, nous allons maintenant pouvoir revenir... Euh, au partage d'écran de l'exposé, nous y, nous y voilà. Okay. Et donc, il y a eu euh, cette stratégie vers, euh, vers Open, euh, date maintenant de, de, de, près de près de six ans, la première expérience date de, de 2014, où nous avons mis en œuvre une stratégie numérique dans lequel le numérique était au service de la création, diffusion et acquisition de connaissances. On voit déjà un objectif de partage avec une approche orientée délibérément vers open. Et donc, c'est une approche top-down, puisque c'est la création de, de, de ce plan. Nous avons souhaité essayer de développer cette approche open au sein de l'université. Et ça se déclinait en trois volets l'aspect open éducation, l'aspect open source, l'aspect open publication. Donc, on a travaillé cinq ans et Christine vous, vous expliquera les, les, les, les, les, résultats, euh, les résultats obtenus. Et puis ensuite, euh, dans la partie consolidation, nous avons euh, considéré qu'il y avait deux axes à mettre en avant, l'axe Open Education au sens large, mais aussi tout ce qui était Open Science pour généraliser cet aspect de Open Publication ou Open Access, Open Science qui est euh, soutenu notamment par toutes les instances, les instances européennes. Et dans ce nouveau plan, dont Christine, je pense, va mettre le, le, le lien ou a déjà mis le lien dans le, dans le chat, euh, nous, nous sommes très contents parce que c'est dans la stratégie globale de l'université. L'université a retenu cinq thèmes. fondamentaux et euh, ce plan euh, Open Education et Open Science fait partie des cinq thématiques prioritaires de l'université, tout comme par exemple tout ce qui est développement durable ou autre. Euh, ou, ou, et trois autres, trois autres thèmes internationaux notamment. Voilà, donc nous sommes très contents de cette, de, de cette approche-ci. Ceci est une approche plus bottom-up, nous avons beaucoup plus consulté. Et maintenant, cette, cette approche Open Education et Open Science se décline en différentes thématiques. Et là, je passe la, la main à Christine qui va vous présenter les différentes thématiques. Alors, en ce qui concerne l'ER, le les REL et les courseware en fait on a très tôt développé une plateforme pour les accueillir et aujourd'hui cette plateforme héberge plus de 680 ressources qui sont de tout type on a des textbooks, on a des livres de référence, on a des vidéos on a des images, on a des simulations on a des jeux sérieux on a des tables de données on a des graphes, on a des situations problèmes pour l'apprentissage par problème on a vraiment beaucoup, beaucoup de types de de, de ressources euh, différentes et on va maintenant et on va le voir tout de suite s'orienter vers les ressources mais aussi les courseware donc les parcours en fait de formation beaucoup plus euh, structuré oui. ça, ça fait un peu vite ça yves quand même on avait dit oui, qu'on irait vite mais pas si vite <rire> voilà alors on a travaillé aussi comme euh, mentionné euh, précédemment par des appels à projets mais pour arriver au plus de 600 ressources, pas uniquement, on a travaillé en sensibilisant les enseignants et en leur faisant prendre conscience qu'ils avaient énormément de petites pépites, des trésors euh, à partager et à mettre en commun. Et la pandémie, le Covid, ben, a fait que les gens ont développé beaucoup de choses et que ces choses, maintenant, elles doivent aussi être mises en, en commun. Donc, on a travaillé d'abord sur le pourquoi partager et maintenant, on aimerait bien travailler sur le pourquoi réutiliser et ça c'est un combat si nos enseignants sont prêts à déposer sur la plateforme que vous verrez que vous voyez là les ressources et Yves mettra sans doute le lien dans le chat s'il en a le temps euh, maintenant il faut inciter vous l'avez mentionné comme euh, effet à inciter les enseignants à utiliser les, les ressources alors à côté des ressources livres ils vont pas avancer on a également les, les MOOC. Alors, on était très, très tôt engagé dans les MOOC à Louvain On en a aujourd'hui 38. Ils sont massivement suivis, mais notre approche a été de les développer avec des MOOC qui sont intégrés dans nos cursus de formation. Donc, les MOOC font partie de la formation de nos étudiants. Et puis, les enseignants avec nos étudiants internes qui suivent ces MOOC euh, développe des formules pédagogiques différentes, comme les classes inversées, euh, pour les exploiter. Mais donc, nous n'avons pas de MOOC non intégré euh, à, notre, à notre cursus. Et donc, on, on est très fiers d'avoir été en fait les pionniers euh, au niveau de l'Europe et au niveau de, de notre environnement euh, des MOOCs et d'avoir participé à cette transformation de l'enseignement par l'usage des MOOC. Alors, le message aujourd'hui qu'on fait passer à nos enseignants, c'est ce qui a été développé dans la pandémie durant le COVID, c'est de l'Emergency Online Teaching. Et ce n'est pas ça, en fait, les MOOC ou l'enseignant à distance. Et donc, on va lancer tout un travail de conscientisation des enseignants pour continuer les MOOC, mais pour développer également des SPOC, donc des cours privés, s'adressant à nos étudiants sur notre plateforme euh, Moodle et pour intégrer ces, ces développements de MOOC et d'enseignants dans, dans nos stratégies, dans nos approches, dans nos cursus, pour avoir un portefeuille de formation à la fois présentiel, mais à distance, avec différentes euh, variantes des distances. Et donc là, c'est vraiment au cœur de la stratégie euh, prochaine. On travaille également sur le développement et l'usage des outils numériques en faisant prendre conscience aux enseignants que l'outil numérique n'est pas évidemment une finalité en soi, mais qu'il y a tout un spectre d'usage depuis le face-à-face, -face, le présentiel, jusqu'au euh, distanciel, en passant par, euh, par l'hybride euh, et à tout un travail d'appropriation du du numérique qui continue et qui se poursuit. Alors ce que nous avons compris, nous, c'est en travaillant avec les enseignants sur les MOOC, sur les OER, sur les eh bien, c'est qu'en distinguant bien les choses, les modèles, qu'est-ce qui est du contenu, qu'est-ce qui est un parcours d'apprentissage où il y a de l'interaction avec le contenu, qu'est-ce qui est un MOOC ou un enseignement à distance où il y a de l'interaction avec une communauté de pratique avec les étudiants ou avec les enseignants et quelle est la spécificité de, de l'évaluation en identifiant clairement chacun de ces cadrans on a pris conscience en fait que c'était beaucoup plus facile pour les enseignants de comprendre dans quel univers ils étaient et quel était le type euh, d'interaction à créer et quels étaient les liens avec le technopédagogique euh, à faire et donc euh, on ne va pas détailler ces interactions, mais ça aide vraiment, et je vous encourage à lire euh, le papier qu'on a, qu a écrit pour l'expliquer, ça aide vraiment les enseignants de distinguer les interactions entre étudiants et contenus et la co conception technopédagogique qui en découle, et les interactions entre les communautés de pratique, entre les étudiants et entre les enseignants et les étudiants, avec un autre type de conception euh, pédagogique, qui, technopédagogique qui, qui en découle. Alors, on va avancer très rapidement sur les autres axes en disant que l'openness n'est pas que l'éducation, c'est aussi la recherche. On ne peut pas dissocier la recherche de l'enseignement. Et donc, on a mis sur pied aussi une plateforme et toute une stratégie pour développer les journaux en accès libre et on en a aujourd'hui 20. Notre ambition, c'est de réduire les coûts des abonnements à nos revues non-open access, mais de soutenir avec ce que l'on peut euh, euh, épargner là les frais de publication pour les enseignants qui veulent publier euh, en open access, en faire open access. C'est mettre en place aussi des formations et du soutien pour nos chercheurs pour euh, travailler le cycle de l'open data et la mise en public. On a mis en place un repository pour euh, que nos chercheurs puissent publier leurs datasets et les données associées à la recherche et enfin c'est de favoriser les approches open source chaque fois que possible avec là aussi une forge institutionnelle qui est à disposition des, des enseignants. Pour piloter ces effets et ces approches, deux comités de pilotage, un dédié à l'open science, l'autre dédié à l'open education et un travail intégré, et ça vous l'avez mentionné dans les exposés précédents, un travail intégré avec nos partenaires, les bibliothécaires, le Louvain Learning Lab, les enseignants et nos autres collègues des services d'administration. Voilà, je reprends la, la main pour la dernière partie sur euh, opportunités et obstacles. Alors, je vous suggère de, de, de retourner encore sur le Google Lab que vous n'avez pas quitté, j'espère. Et nous allons faire une dernière question. Voilà, sur les obstacles que vous imaginez pour la mise en œuvre d'une stratégie. On va se limiter ici à la partie open education qui est le, le, le, la, la thématique pour... Euh, voilà, je repartage mon écran. On de voir les résultats. Donc ici, on, on, on vous demande, de, euh, donc sur le, le même lien que tout à l'heure, d'imaginer euh, les obstacles que vous voyez sur la mise en œuvre d'une stratégie. Mais je vois zéro réponse reçue. Ah non, voilà, elles arrivent maintenant. Et je les affiche directement problème de reconnaissance, les différents services ou facultés, reconnaissance institutionnelle, donc deux fois, c'est quelque chose d'assez qui revient régulièrement, reconnaissance institutionnelle, la culture, résistance humaine. Voilà, donc il y a quand même ici pas mal, pas mal d'idées intéressantes, mais comme... Le temps tourne. Je vais revenir à la présentation. Voilà. Et juste ici pour mentionner, il y a un petit souci de les écrans ici. Alors, quelques opportunités et obstacles. Euh, on va aller très vite. Le premier, c'est évidemment le, le, la crise sanitaire. Opportunité pour la prise de conscience, mais euh, une saturation des enseignants et des apprenants pour, pour le numérique. L'opportunité liée à l'ouverture des supports. Donc, On pourrait imaginer que c'est intéressant en termes de réputation et pour le rôle aussi social d'université publique, comme nous sommes pour la diffusion du savoir. Mais nous, en, nous entendons d'autres universités qui disent, attention, si on commence à publier... Euh, nos, nos, euh, nos matériaux sous forme de ressources éducationnelles libres, à ce moment-là, on risque de diminuer l'attractivité euh, par rapport à notre public euh, et, étudiant. L'engagement des enseignants, euh, ce n'est pas évident. Euh, on, on, nous, avons, nous avons quelques leaders qui ont, qui, ont de, qui ont fait des ressources qui sont assez extraordinaires, très bons ambassadeurs, mais ce n'est pas évident de toucher de, et de convaincre. La peur du changement risque d'une surcharge de travail. Ce sont quelques obstacles qu'il faut essayer de lever. Au niveau de la qualité, euh, c'est une opportunité parce que nous sommes convaincus et nous l'avons pu le démontrer, que, que euh, les, les, les ressources éducationnelles libres favorisent la collaboration et la co-construction, euh, permettent l'application d'autres pédagogies, mais ce n'est pas toujours évident d'identifier les ressources pertinentes dans cette jungle des, euh, des rôles. La transversalité, c'est bien sûr une richesse, mais euh, je pense que ça a été dit dans, les, euh, dans, dans le WCAP Club ici, risque de dispersion et ce n'est pas évident aussi d'éviter ce travail en, en silo qui peut exister dans nos universités. Le rôle des autorités, évidemment, c'est de donner l'impulsion, de porter un message, coordonner les actions, euh, mais en fait, le monde euh, open est essentiellement bottom-up. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour euh, concilier ce bottom-up avec cette approche top-down d'une institution et nous constatons aussi la difficulté de valoriser l'open dans les carrières. Nous y travaillons avec les autorités pour que cela puisse être connu aussi bien dans l'aspect éducation, de l'aspect enseignement que de l'aspect recherche. Les budgets, les budgets, euh, en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de budget pour faire de l'open. C'est avant tout, je dirais, une, un état d'esprit plus que, euh, plus, plus que d'avoir de, des budgets. Nous avons des budgets et ces budgets ont permis quand même de pouvoir réaliser euh, pas mal de choses. Au niveau technologique, euh, pas mal d'opportunités, beaucoup d'outils qui existent. Euh, C'est très facile de faire une ressource éducationnelle libre, mais il faut encore que les, que le, que les enseignants puissent s'approprier les différentes technologies et ce n'est pas toujours évident d'un point de vue d'un point de vue humain. Les administrations, nous avons essayé d'appliquer l'ensemble des administrations dans ce processus, parce qu'avoir un plan stratégique qui après tombe à l'eau, ce n'était pas une bonne idée. Donc, l'objectif pour le plan, c'est vraiment d'avoir une pérennité et donc que les différentes administrations soient impliquées, non pas uniquement pendant la durée du projet, mais également au-delà euh, au du projet, l'encadrement. voilà. Et puis maintenant, c'est euh, « et vous ?». Qu'en pensez-vous Quelles sont les opportunités que vous imaginez Quels sont les obstacles que vous imaginez à cette mise en œuvre d'une stratégie et à les effets d'une stratégie institutionnelle Et voilà qui termine mon exposé. Merci beaucoup Yves et Christine pour cette présentation. Est-ce qu'il y a déjà des questions de compréhension Moi, j'aurais une question Marianne. Oui, oui. Bien, premièrement, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je, je découvre, là, UC Louvain. Félicitations pour tout votre travail, votre persévérance aussi. Je trouve ça intéressant que, en fait, ce soit le filon, l'axe du numérique, en fait, qui est guidé. C'est parfait. Peut-être que vous l'aviez mentionné, j'ai peut-être été distraite, mais pouvez-vous juste me, me redresser un peu les, euh, les, les, les différents acteurs ou les parties prenantes? Parce qu'en fait, moi, en ce moment, j'ai beaucoup de réflexions avec une collègue ici, puis euh, euh, on constate qu'à l'intérieur de notre établissement, il y a beaucoup de silos au niveau des différents services, au niveau des, euh, des différents vice-rectorats aussi. Donc, euh, des projets qui sont souvent euh, transversaux. Euh, les gens se, se, se, se lancent la balle à savoir, oui, mais ça, il faudrait, faudrait impliquer telle personne de tel vice-rectorat ou tel autre vice-rectorat. Donc, euh, j'aimerais savoir, vous, en fait, votre structure là, pour le, le démarrage peut-être de, de tout ce chantier-là. Le point de départ a été la, la nomination d'un de, de, rôle de, de, de conseiller de, de, de, au niveau stratégique de l'université pour développer ce projet numérique. Donc, c'est moi qui ai rempli ce rôle-là. Puis ensuite, je me suis entouré de, de, de personnes pour la mise en œuvre du projet, pour la réflexion comme Christine et d'autres personnes. Mais nous avons mis en place, nous mettons en place des comités de pilotage et nous avons considéré qu'il y avait en fait deux, deux, deux axes qui sont tellement différents, l'enseignement et la recherche, qu'on ne les a pas mélangés si ce n'est le rôle de Christine et moi-même pour la coordination globale. dans un comité de pilotage pour l'enseignement, et dans ce comité, nous avons les différents euh, vice-présidents, le vice-président à l'enseignement, bien, bien entendu, euh, nous, avons de, le, le, le de de nous avons le directeur de l'administration de l'enseignement, nous avons la vice-présidente à l'international, qui pour nous a, joue un rôle essentiel dans cette approche, dans cette approche ouverte, euh, et puis ensuite, nous avons des représentants des différentes facultés, nous appelons ça des secteurs, mais peu importe, des représentants académiques, nous avons des représentants des administrations, administration informatique, administration Nouvelle Learning Lab, qui a aussi un rôle important, enfin, pour la partie enseignement, pour la partie euh, recherche, là, nous, avons des nous avons évidemment le vice-président à la recherche, nous avons évidemment l'administration de la recherche, le directeur de la recherche. Nous avons aussi euh, tout, le, le directeur des bibliothèques de l'université. Nous avons des représentants de, de, des bibliothèques pour tout ce qui est open, uh, open data et stratégie data management. Donc, pour la recherche, les bibliothèques sont fort impliquées et moins pour la partie open éducation. Et donc, les administrations sont impliquées dans la stratégie, dans le pilotage global. Et est-ce que vous, je me permets une, une deuxième question? Est-ce que, euh, au niveau, vous avez parlé donc les deux axes très distincts, est-ce qu'à un certain moment, vous les avez mis ensemble? Oui, alors ils sont ensemble dans le plan stratégique, ils sont ensemble dans tout ce qui est reporting, ils sont ensemble dans tout ce qui est plan financier et ils sont ensemble, je dirais, par, par, en termes de communication. Donc, il y a un plan global qui est Open Education et Open Science. Et donc, c'est Christine et, et, et, et moi qui assurons la, la, la coordination de, de ces deux axes. Et je dirais, par rapport à la vision de l'université, par vision du, des membres de l'université et de l'extérieur, c'est un projet global de l'open, nu, nu, le numérique, via l'ouverture. Super, merci beaucoup. Merci, Marianne, d'avoir lancé les Est-ce que, Christine, tu, tu veux compléter C'était très clair. Bon. Okay. <rire> Bon, très bien. C'est vrai que, pour le coup, ce qui est très intéressant avec vos trois exposés, encore une fois, on évoquait la dimension très individuelle où, finalement, chacun se questionne sur le sens à donner du « pourquoi je produirais des REL ?». Ça a été rappelé par Christine et Yves à l'instant. Ça a été en filigrane sur l'ensemble des, des trois exposés, que ce soit soit pour vivre un service qui nous propose de concevoir les REL, soit pour être incité à en produire, et voir être reconnu avec des dispositifs qui ont été proposés par Mélanie et puis, et puis Daniel. Et puis là, on voit, encore une fois, une logique d'un sur un territoire, voire une véritable politique. On parle bien là vraiment d'une structuration de l'établissement autour d'une politique open avec ce qui est proposé à, à louvain C'est vrai que concrètement, finalement, si on devait, on devait poser un petit peu des questions, vous, vous alimentez une forme de transfert de connaissances finalement sur, sur un territoire donné. Vous êtes à l'origine potentiellement eh bien, de de rendre accessibles des données qui sont à la fois utiles et utilisables, et on l'évoquait, pour tout type, finalement, de personnes, pour aider à la décision en soi, au sein de l'établissement, mais plus globalement, vous participez à, et on voit bien, au-delà des étudiants, au-delà des bénéficiaires dans les établissements, à une visibilité encore plus concrète de ces ressources scientifiques et pédagogiques ou d'expertise sur un territoire donné pour le citoyen. C'est vrai que la question de l'open touche aussi bien, on voit bien la dimension recherche et scientifique, ça a été exposé à, à maintes reprises, pédagogique, on a parlé avec une politique d'établissement en matière d'éducation, mais également on voit bien une logique de démocratie, démocratie, en tout cas de contribution du citoyen sur un territoire par une vision un peu plus éclairée de ressources actualisées mises à sa disposition, ce qui est un véritable enjeu. D'ailleurs, enjeu qu'on peut retrouver, Alors c'est pareil, j'ai été pioché, mais ça c'est mon passif également à l'école de santé publique de, de Rennes, ici en France, on a l'Institut national de santé publique du Québec, donc l'INSPQ, avec l'équipe Renard notamment, qui travaille sur le transfert de connaissances dans lequel, finalement, on voit bien que tous ces mécanismes de mise à disposition de données utiles et utilisables euh, par la recherche, qu'elles soient donc prometteuses donc, euh, en cours de validation ou bien probantes, parce qu'elles ont déjà fait l'effet d'une publication, eh bien susceptible, en tout cas aujourd'hui d'avoir de, des, des méthodes et qui peuvent ensuite s'inscrire dans des politiques d'établissement. On le voit bien, encore une fois, rappelé par et illustré très fortement par yves et christine et au fur et à mesure et eh bien une forme de dissémination bottom up certes mais au fur et à mesure aussi par les expériences réalisées par les collègues sous forme d'appel à projets euh, de soutien euh, par des services qui sont dédiés par des postes qui sont créés ou bien d'outils qui facilitent la création encore une fois et c'est ce qui nous a été présenté et proposé ce soir alors on euh, au fur et à mesure, je vois que l'équipe s'étiole. Donc, peut-être qu'il y a des questions quand même voilà, qui, qui sont dans, dans l'Assemblée, qui voulaient être posées. Euh, alors, Alexandre, merci beaucoup. est très actif sur le clavardage qui permet de, de pouvoir, pourquoi pas, susciter des interrogations ou bien de la discussion. Notamment, il y a une question sur la place des étudiants parmi les bénéficiaires. Alors, Yves et Christine ont fait une première réponse. Euh, Est-ce que les, les étudiants également ont, ont toute leur place dans, pourquoi pas, le test, une approche peut-être UX des REL en interne ou bien, ou bien peut-être tout simplement en termes d'effets de, générés chez nos étudiants. Est-ce qu'il y a, a peut-être quelque chose à évoquer là-dessus Mélanie et Daniel, c'est un point que vous avez également évoqué dans votre présentation. Est-ce que vous voulez rebondir de nouveau pour préciser comment les étudiants sont impliqués peut-être peut chez vous ou font partie peut-être du processus REL La question est peut-être trop vague sur la, la place. Non, Mélanie? Sur la, okay. le moi euh, ben, je... et puis Marianne derrière en relais. Okay. Euh, je peux juste faire quelques observations euh, à l'Université d'Ottawa comme telle, mais, euh, parce que je vois aussi des commentaires d'Alexandre dans, dans le chat qui, euh, qui, qui m'interpelle. <rire> euh, donc, euh, à l'Université d'Ottawa, la, la participation étudiante est quand même assez euh, limité. Il y a, ben, en fait, il y a de la participation de deux côtés. Il y a la participation en termes de euh, s'assurer de, de soutenir même financièrement euh, le, la création de ressources éducatives libres par peu importe le service ou les services qui sont. Euh, Concernés à l'université. Euh, ça, à l'université d'Ottawa, ça se fait pas vraiment présentement. Euh, je pense que euh, l'université Concordia, mais il y a aussi l'université de Victoria en Colombie-Britannique, qui, euh, leur association étudiante, euh, chaque année, ou en tout cas, euh, euh, vote pour. Euh, donner des fonds à une initiative en particulier à l'université. Et euh, ce sont, puis à un moment donné, les étudiants ont voté pour que ce soit les ressources éducatives libres, pour qu'il y ait un fonds pour soutenir justement la création de ressources éducatives libres. Euh, et dans certains cas, c'est même, euh, j'ai déjà entendu parler de cas que c'était même, euh, que ça fait partie de leurs euh, frais additionnels, euh, de, que chaque année, les étudiants doivent payer 5 dollars dans un fonds pour. Euh, pour ça. Donc, donc l'Université d'Ottawa, ça n'existe pas présentement, euh, puis les liens qu'on a avec les, les associations étudiantes sont quand même assez euh, euh, minimes, mais c'est une chose que, personnellement, j'essaie d'explorer durant les prochains 12 mois. Euh, mais il y a aussi le côté étudiant qui participe à la création de ressources éducatives libres. Donc, pas juste l'idée, on veut des ressources éducatives libres parce qu'elles sont gratuites, mais, euh, puis, un des exemples dans, le, les, dans, dans nos diapos, c'était un manuel de chimie. Puis, en fait, ça n'a pas été créé dans le contexte d'un cours. Ce sont des étudiants de la faculté des sciences qui, ça faisait longtemps qu'ils pensaient, on aimerait avoir un manuel libre. Euh, puis, ce, il y a un étudiant particulier qui a pris la, la, la direction de ça, puis qui est allé, euh, qui a parlé avec des professeurs, de, de de la faculté des sciences, finalement, on a décidé de faire un manuel en. Bio, en, en, en au début, c'était le biologie qu'ils voulaient faire, mais on finit par faire en chimie parce qu'ils ont trouvé euh, une professeure en particulier qui, euh, qui voulait travailler avec eux à l'intérieur, pardon, à l'extérieur d'un cours. Et euh, donc, c'était un, un groupe de, je pense, peut-être huit étudiants par la, par la fin euh, qui euh, ont travaillé avec cette prof-là. La professeure, vraiment, son, son rôle, c'était pas de mener le projet, mais de s'assurer de la qualité du contenu. Euh, tandis que ce sont les étudiants qui ont créé tout le reste. Euh, et l'étudiant en particulier qui a mené toute cette initiative-là, c'est quelqu'un qui est allé de voir différents services sur le campus pour obtenir du financement, pour être capable d'engager d'autres étudiants pour qu'ils puissent prendre le temps de, de, de, de faire la recherche, l'écriture, euh, même la traduction du manuel. Donc, ça a vraiment été quelque chose euh, unique en son genre, parce qu'il y a aussi tout l'aspect, est-ce que les professeurs euh, euh, vont co-créer avec les étudiants comme dans le contexte d'un cours et créer, des, dans le fond, des travaux qui sont euh, renouvelables et non pas des travaux que personne d'autre va lire plutôt que le, que le professeur. Donc, c'est ça, il y a différents niveaux de, de, de, de, de, de participation des, des étudiants et aussi de, de, de, de, de comme pousser pour les ressources éducatives libres. Merci, Mélanie. Marianne, on, on, on relais. Oui, merci, Mélanie. Super intéressant. Euh, en même temps, ce que dans le clavardage, je suis aussi là. Super intéressant, la, la question étudiante. Au niveau du Québec, euh, euh, je juste mentionner, nous, on, on fait aussi des contacts. On est en démarchage auprès de différentes associations étudiantes au niveau universitaire. Jusqu'à présent, notre constat est euh, il y a de l'intérêt, il y a de l'ouverture, mais c'est encore nébuleux. Qu'est-ce que c'est? Mais quand on explique, bon, c'est sûr qu'on ne peut pas être contre la vertu. Les étudiants, en bout de ligne, c'est eux qui en bénéficient le plus. Donc, ils, ils sont très ouverts. Leur grande question, c'est qui va payer cette facture? Ça, c'est la grande préoccupation qu'on a, alors qu'en en fait, on, on est très conscient que ça va être l'effet opposé là, qui va en résulter, en fait. Euh, donc, au niveau des, des... Ici, on a une, une union étudiante, j'appelle ça l'Union étudiante du Québec. Donc, c'est une association étudiante qui chapeaute, en fait, plusieurs associations, donc qui regroupe 90 ou 92 000 membres. Euh, et, et récemment, bon, moi, suis en contact avec le, leur exécutif et ils ont même rédigé là, un avis euh, positif envers les ressources éducatives libres qui ont fait circuler à l'intérieur des universités. Donc, je pense que ça va être une partie prenante importante au niveau du Québec, toutefois, c'est très représentatif de, de où on en est au Québec. On est en pré-émergence, donc je pense que c'est le fun qu'il soit considéré dès le départ. Euh, J'ai aimé ce que Mélanie mentionnait. Je l'avais listé aussi comme point à apporter. Euh, je, je vais retourner voir dans la Clavardage. Elle disait un, un travail qui est euh, réutilis, renouvelable, un devoir renouvelable. Mais en fait, moi, je trouve que aussi d'inclure les étudiants on s'approche beaucoup plus d'une pédagogie ouverte. Donc, ils peuvent contribuer aussi à, un, développer la ressource elle-même, que ce soit dans le cadre d'un cours ou pas, mais dans le cadre d'un cours, c'est toujours très formateur. Mais aussi, on peut aller au niveau de la production, que ce soit une production qui est évaluée ou non évaluée. Bien, de faire le, les inviter à faire une production qui est signifiante, qui est authentique, tu sais, qui a vraiment un impact sur ensuite la collectivité puis qui va être réutilisée, et sous licence libre, je trouve que c'est aussi un... un, un c'est presque, presque politique comme action au niveau de devenir un citoyen éco-responsable. Nous aussi, c'est de plus en plus présent sur les lèvres, l'éco-responsabilité, puis on se rend compte que le, les ressources éducatives libres ont, sont en fait, là, font partie du, du, du trousseau de, de, de clés de succès. Merci. Merci, euh, merci, Marianne. Euh... Peut-être une question qui est revenue aussi assez fréquemment, c'était sur la question de la reconnaissance. Parfois, il a été évoqué la question de la récompense ou de l'incitation. C'est vrai que dans ce contexte-là, est-ce qu'il voilà, y a des choses, par exemple, Marianne ou Marilou, si vous voulez garder la main, sur la reconnaissance, est-ce qu'il y a, il y a quelque chose qui, qui est commun aussi pour vous sur cette invitation à, à fabriquer, concevoir des REL, les faire vivre Bien, en fait, au sein de la fabrique même, on n'a pas de mécanisme de reconnaissance comme tel, mais on voit qu'il y a du travail qui commence à se faire dans chacun des établissements comme tel. Alors, je pense que ça dépend vraiment des institutions. Il faut que ce travail-là, je pense, parte de l'institution même. Alors, nous, on est un petit peu euh, en dehors d'un aspect un peu macro don, au sein de la fabrique, donc on est moins… Euh, euh, à ce niveau-là, mais en même temps, euh, c'est ça, on, on peut inciter, promouvoir, encourager, mentionner les initiatives qui se font ailleurs. Une, comme le mentionnait Mélanie, il euh, y, y, y a de la reconnaissance de plus en plus qui va se faire du côté anglophone, Canada-anglais. Alors, euh, donc, euh, nous, on peut transmettre ces informations-là, mais ça reste qu'il faut que ça, ça se transmette au sein même des institutions. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire chez nous, euh, au Québec, dans les universités. Yves et Christine, c'est deux faits par nature, euh... Le dispositif d'incitation et de reconnaissance devait forcément voir le jour en parallèle de l'activité politique Non, malheureusement, la reconnaissance est quelque chose d'extrêmement compliqué et je pense faire une distinction entre la reconnaissance pour l'aspect enseignement, la reconnaissance au niveau de la recherche. Je pense qu'il y a un principe que les autorités souhaitent mettre en place qui est être ouvert ne peut pas être une caractéristique qui est récompensée uniquement par le caractère d'ouverture. Et donc, on doit inciter aux effets induits par l'ouverture. Et donc, pour l'enseignant, mettre sa ressource libre et ouverte va induire qu'elle sera utilisée, une reconnaissance de son travail à l'extérieur. C'est cette reconnaissance qui peut être valorisée dans une promotion ou dans, ou dans un CV. De même que pour la recherche, avoir une publication en, en, en open access, il y aura plus de références. Et donc, c'est l'effet de l'ouverture qui va bénéficier aux chercheurs. Mais l'ouverture en tant qu'elle-même, on ne peut pas dire on va mettre trois points en plus de, sur une échelle de 100 parce qu'il a fait une publication en mode ouvert. Et donc, on voudrait que ce soit vraiment l'impact de l'ouverture plus que l'ouverture elle-même. Et donc, pour l'instant, il y a quand même une obligation légale au niveau de l'Europe, au niveau de certains pays, de publier en open access les résultats de recherche financés par, des, par les pouvoirs publics. Donc, il y a quand même une pression sociale euh, par, par rapport à ça. Mais nous pensons vraiment que si on veut convaincre le, nos enseignants et nos chercheurs, il faut les convaincre de l'intérêt pour eux, de l'importance de cette ouverture, plutôt que de dire que les autorités vont en tenir compte euh, dans, parce que vous avez publié euh, en, en mode ouvert. Oui, merci, merci Yves de ce, ce complément. Avant de passer de, de, de donner la parole peut-être à, à Mélanie et Daniel pour un complément suite à leur intervention sur les dispositifs d'incitation de reconnaissance, un exemple concret également pour travailler sur cet intérêt ou même pour s'en emparer, c'est vrai qu'on a eu un fonds d'initiative pédagogique sur, sur Nantes pendant deux années, dans lequel en effet, dès lors qu'on était lauréat, il y avait un engagement quant à faire des, des fruits de cette initiative pédagogique Quelque que ce soit sa conception jusqu'à ses effets, un objet de ressources éducatives libres, ce qui était une façon aussi de, de pouvoir commencer à, à familiariser avec, avec le concept et l'objet pour venir y contribuer et donner un autre sens que finalement une, une, parfois une récompense de diverses natures qu'elle soit, mais déjà de travailler sur le sens de la ressource éducative libre pour sa propre pratique et son activité et de ses effets à venir. Donc c'est vrai que c'est très intéressant ton, ton illustration Yves, telle que tu viens de, de la partager. En complément, Mélanie euh, Daniel, est-ce que vous, vous voulez revenir sur ces dispositifs d'incitation? Qu'est-ce que ça vous suscite, euh, le dialogue, euh, là? OK. ben moi, ce que j'allais dire, c'est... J'aime euh, j'aime l'observation que... Euh, c'est ça, en effet, comme reconna reconnaître l'ouverture pour l'ouverture. C'est pas vraiment... Qu'est-ce qu qu que ça amène, l'impact que, que l'ouverture peut avoir qui, dans le fond, va probablement inciter euh, les, les gens à plus... Euh, s'y intéresser s'y investir, mais, euh, mais quand on parle de l'impact individuel ou qu'est-ce que ça peut la rapporter à eux individuellement, euh, jusqu'à un certain point, l'idée, euh, euh, c'est ça, les, en tout cas, je ne sais pas comment ça fonctionne partout, là, mais je vais, je vais juste me baser sur ce que je connais, là, donc euh, au Canada, on va dire. Là. Euh, donc, l'idée justement de pouvoir avoir sa permanence quand on est professeur, de pouvoir ensuite euh, continuer, c'est aussi un aspect très individuel <rire> donc euh, mais c'est à l'intérieur d'une grosse structure d'une culture qui euh, demande de publier dans le fond dans certaines revues plutôt que d'autres pour être capable de, euh, de qui, qui, qui sont souvent, par exemple, en anglais, euh, pour euh, pouvoir continuer à, à avoir plus de, de fonds de recherche pour que, en fond, l'université puisse être plus élevée dans les euh, dans l'échelle de, de, de tout, tout ce qui a rapport avec euh, être capable de faire un, un ranking. Puis, donc, euh, c'est difficile de changer tout ça. Parce que toute cette grosse structure-là qui existe par-dessus, euh, même l'idée que pour un professeur de décider oui, je vais m'investir dans les choses qui sont ouvertes parce que oui, ça va me donner plus de citations, je vais pouvoir mettre ça sur mon CV, etc. Euh, puis il existe, par exemple, puis je pense que Alexandre a fait un lien à ça, euh, certaines certaines organisations qui, qui suggèrent justement, même si dans votre processus, dans votre institution, qui, ça ne dit pas clairement euh, si vous créez des ressources édu éducatives libres, euh, ça va vous on, ça va être reconnu comme, comme valant, euh, je ne sais pas quoi, là, euh, que dans le fond, justement, c'est peut-être qu'on peut utiliser les, euh, les mesures, euh, dans le fond, qui seraient peut-être utilisées. Autrement, comme par exemple le nombre de citations ou combien de fois que le document a été téléchargé de la, euh, de la plateforme où se trouve la ressource éducative libre, que ces choses-là, dans le fond, c'est que les professeurs devraient quand même les mettre de l'avant dans leur dans leur CV, dans leur euh, dans leur euh, demande de, de promotion, même si ce n'est pas officiellement reconnu, mais que c'est présenté d'une façon que justement la ceux qui décident vont l'interpréter comme étant euh, comme ayant un niveau de reconnaissance. Donc, euh, en tout cas, c'est ce que c'est ce, ce dont on discute euh, dernièrement dans, dans, dans mes milieux. Là. Sont les mêmes, euh, ça rejoint les mêmes enjeux plus globaux du libre accès en général. Merci, merci Daniel, merci Mélanie pour, pour ce complément. Euh, écoutez, euh, en tout cas, on, on a eu euh, la chance, encore une fois. Merci à l'ensemble de nos intervenants intervenantes euh, pour avoir proposé euh, ces trois exposés très complémentaires, encore une fois, qui nous ont permis, bah, d'une part, de parler réel, de, bah, de leur donner une dimension véritablement de système. On parle bien de système, hein, euh, de, finalement, de, voire d'écosystème, euh, de, de transfert de connaissances et, et d'accès à des données utiles et utilisables, soit en éducation ou, ou par, par la recherche également. Nous ont été proposées des illustrations euh, bah voilà, de dispositifs euh, d'accompagnement, d'outils. Il nous a été évoqué à plusieurs reprises euh, la capacité à pouvoir insuffler une vision partagée malgré des points de vigilance voilà, sur euh, euh, la capacité à pouvoir créer une stabilisation de la gouvernance sur une politique éducative notamment ouverte, une politique même d'accès ouverte, ou bien une politique ouverte tout simplement. Ça a été rappelé tout à l'heure. Cette capacité que, que l'on a aussi à pouvoir euh, euh, envisager, l'articulation eh entre les... Peut-être aussi les, les activités dites de recherche, les activités d'expertise, les activités pédagogiques euh, par l'intermédiaire des usages des ressources éducatives libres et donc dépasser les silos des services pour en faire une offre globale à destination de, de l'ensemble des, des publics et des acteurs de nos établissements d'enseignement supérieur. Bon bah voilà de, de belles perspectives en tout cas à terme. Euh, C'est l'occasion euh, voilà aussi de, de revenir et tu as bien raison Marianne de dire qu'on pourra continuer en langue française notamment, lors du webinaire « À venir jeudi prochain », qui est le 17, et tu as bien raison de faire de la promotion sur, sur ce webinaire « À venir euh, ». Voilà, pour, pour une ouverture, et puis euh, peut-être pourquoi pas continuer à discuter. Et encore merci, Alan, tout à l'heure, tu, tu nous as invités à poursuivre la discussion, les dialogues, via la page dédiée au webinaire 10, sur laquelle il y a, voilà, il y a un fil de discussion, il y a un forum, on peut, on peut continuer à discuter, on peut partager des coordonnées, il y a énormément de liens qui ont été mis à disposition via, via comment dire, le, le clavardage. Donc, voilà, c'est tout aussi intéressant de pouvoir récupérer. Alors, peut-être aussi qu'on aura l'occasion de, de mettre à disposition les, les, les ressources. Cela a été enregistré. Maintenant, libre à nous de pouvoir mettre à disposition également nos, nos différents supports d'intervention et liens vers outils, méthodes, concepts et encore autres éléments inspirants pour la suite. Donc, Marianne, en, en courte euh, transition, peut-être, nous donner rendez-vous jeudi, peut-être exposer euh, la thématique, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore eu. Oui, merci beaucoup. Euh, la thématique, jeudi prochain, ça va être intéressant. Il va avoir cinq présentations. Donc, euh, on va avoir des gens d'un peu partout parce que ça vise plutôt euh, la coopération. Euh, donc, euh, probablement, les capacités aussi et la coopération là, euh, entre les pays de la francophonie. Euh, on va avoir vraiment des... des, des, des des belles présentations, je vous invite euh, à y être présent. C'est moi qui l'animerai. Euh, J'en je, je, profite pour vraiment chapeau bien bas à Arnold, excellente animation. Tu mets la barre très haute. Je vais y travailler fort. Avec plaisir. Euh, encore merci à, à toutes et à tous. Merci euh, Marianne, merci Marie-Lou, merci Christine, merci Yves, merci Daniel, merci Mélanie. Retrouvons-nous. Voilà, sur les fil de discussion, retrouvons-nous dans les différents webinaires, retrouvons-nous en vrai, pourquoi pas dans des événements à venir sur nos différents territoires. Nous pouvons reprendre l'avion, il paraît. Donc euh, et les trains, et on peut revenir se voir les uns avec les autres. Donc euh, on peut se dire à très vite et on peut se retrouver dans l'enregistrement si vous avez manqué quelques éléments et, et sinon sur d'autres espaces. À très bientôt, belle journée ou belle soirée à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup.